Bonsoir et plaisir, mon Jean. Et bonsoir, Gary Pepochol et JBPc Bonsoir, Valéné, Bonsoir à De Gaulle. Bonsoir également à campagne. Ma profite saluer saluer toutes les fidèles auditeurs, auditrices et internautes et qui branchaient, je à Haïti Débat. Et c'est avec plaisir pour, je dis, à nos sous-tablas. Et pour nous parler pays. Et vraiment content, donc avec nous, donc, ensemble sous-tabla. Mm -hmm. Bon, et nous recevons aujourd'hui comme invité et qui participent dans un sondage et à deux reprises. Donc, sondage ça que nous faisons fait là, dernier ça sous 27 monde que nous avons voté, yo mettez où? quatrième déjà. c'est ça? Mm. mettez au 4e, d'entre de Dieu, de de qui ça, ça veut dire pour vous? Bon, ça veut dire un peu de bagaille pour moi. Et d'ailleurs, m'a profité et dit toutes les euh, jeunes garçons, jeunes femmes, Maman avec Papa Petit et citoyens, citoyennes de ce pays qui te prend téléphone yo, qui te fait effort pour élever dans Radio FM pour te bailler un appel pour le coup de désir. Mbagen, moi, pour me dire merci à la diaspora haïtienne. Diaspora qui consomme Matin débat et qui croit dans sa véhicule comme message avec sincérité dans Matin débat qui te prend la peine pour dérêler à deux fois en deux reprises dans deux sondages que ce qu'on organisé et que moi, moi, c'est là. Et, pour ça n'importe moi, parce que on vote à partir d'appels dans la radio, ce n'est pas un bulletin qu'on dépose dans une. Pour déposer un bulletin dans une, c'est beaucoup plus facile que ou venir en ligne téléphonique, côté que des milliers de monde Gabriel, et puis qui et et qui passent, qui passent son vote. J'ai un ami, qui screenshot de téléphone, L'arrivée pour son vote pour le cours C'est après 213 appels Donc il fait 214ème appel là, mm -hmm. donc Pour voter pour le coup ça veut dire que ça beaucoup plus difficile Que vote dans une mon on déplace l'image Probablement est capable de prendre un petit bouscule là, de rentrer, mm -hmm. Dépendamment de qui côté Dépendamment de qui a qui le vote Dépendamment de qui a affluence qui a est dans, le dans, dans le centre de vote là. Et puis le déposer Dépendamment de tout de taux de participation Parce qu'on a des élections pas de monde du tout mais dans le Maintenant, les gens perdent du temps. Même si c'est sept numéros de téléphone avec un numéro international, ils perdent du temps, ils insistent, ils persister ils votent pour le désir, ça veut dire beaucoup de choses. Et je prends un bout de ça C'est vrai que lorsqu'on regarde les sondages, par exemple, les sondages à la radio, on dit que c'est un show médiatique. Mais le show médiatique, lit construit une opinion, il battent une opinion qui vient pour créer une perception et en politique la perception vous. Mm -hmm. je dis à moi même parce que j'ai un garçon qui a regardé l'émission de vous journée et il faut que je me dise que je suis un pour me dire aujourd'hui, pour aujourd'hui je suis un soutien pour Scoop FM dans l'émission Haïti Débat avec Marco, Plaisir Monjean également Valené qui va intervenir tout à l'heure également mm -hmm. Campane, pour aujourd'hui pour parler du pays moi, je travaille en pile pour me là de Je dis que on exige un garçon dans le pays, il ne faut pas jamais décourager, il faut toujours à travailler. Il faut croire dans ça, on va véhiculer comme message. Il faut croire dans le pays, mais ça, c'est l'oucou désir désirs. Comme si, parce que, là où y a des gens qui ont dit que dans la rue avec la population, hmm. ou mwen, tennis ou ben ou on a des jeans, on a des tennis, on a des belles bottes. On a vu les affaires flanelles, on a senti bon. Mais écoutez, ça pour nous comprendre, c'est que c'est une réalité dans le pays. Okay? Je veux dire, la population n'a pas besoin qu'on mette des vestes. Il n'a pas besoin qu'on parle de pas la toute la journée. La population a besoin que soit. Il n'a besoin qu'on parle de la veille. Il n'a besoin que l'échange de la veille. Il n'a besoin que soit tout partagé la veille. Il n'a besoin tout de que les non difficultés. Ou Monsieur, il y a des gens qui viennent dans la radio, est -il clair? Qui est content parce que le désire de l'Ezibaye est en Vous avez dit ça, ma quoi? Mm -hmm, mm -hmm. Parce que lui, ou nom de l'Ezibaye est en radio, le nom de l'Ezibaye, le nom mais là, quelqu'un s'est remonté à quelqu'un bien matin. Je suis l'équipe d'Orizaï César. Ou Où le numéro de téléphone, c'est déjà un gros bagage parce que y a une occasion pour l'adresser au téléphone pour l'adresse au problème qu'il y a. Dejà, que je dis dire, toutes les gens qui sont dans le pays, écoutez, je pense que nous, chaque, pour nous sommes en pour jouer dans le pays. Et nous allons faire ça. Et nous appeler pour nous faire ça. Je dis en je pense que l'arrivée pour nous garder pays est de fait. Nous sommes en de garder pays depuis 2003-2004 dans Radio-Vision 2000. Je me suis soupe à Haïti, ma et je profiter de remercier le sénateur qui était avec moi dans le sondage. Le sénateur la Tortue, sénateur Joseph Lambert, sénateur Moïse Jean-Charles, mm -hmm. député Charles-Chancy, mm -hmm. et M. Walson, ça non. M. M'salou, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, c'est moi même avec Sinater Lambert qui a commencé le festival dans Jacques Mel avec député Winner content. Mm -hmm. C'est là que j'ai créé Haïti Makotin. Et puis c'est là que j'ai commencé à travailler pour la culture haïtienne. Non seulement m'a fait promotion de la musique, de la culture la, dans le microphone, dans la radiovision 2000, mais maintenant je viens d'engager sur le terrain des le spectacle, dans valoriser ce que l'artiste a présenté comme potentiel. Et bien, c'est à partir de 2003 que je comprends que le que j'ai est faire Mon cap gado Parce que les ouais, gens 20 000 personnes sont plage à Jacquemel. les mois 30 000 personnes sont plages à Jacmel, les ça, Edo Zeni, qui est le sénateur, dit magistrat, donc il y a Mon cher Babo Manti, Edo, il vient prendre tête au sérieux, il prend responsabilité, il vient magistrat. Et le sénateur, le a la de la il a dit a Eh bien, Babo Manti, il vient prendre compréhension de façon dont doit venir Jacques Jacquemel. Et bien c'est là que je continue le travail. Et puis en 2006, en 2006, mon candidat... À la présidence en 2006, c'était au Sénat. Moi, euh... moi, en 2006, uh -huh. moi candidat valené à la présidence. Ah bon, okay. L'idée première, le projet c'était être candidat à la présidence en 2006. Ah, ok. En 2006, je commençais à faire campagne. Je fait trois mois de faire campagne comme candidat à la présidence. Uh -huh. J'ai été consulté un membre de ma famille qui s'est un conseil familial. Dim logo. Et aux épisodes de la je n'ai pas de un coup jour pour aller comme candidat à la présidence. J'ai Et puis c'est de là que je suis avec l'équipe. Et puis l'équipe me dit des jeunes garçons à l'époque, j'avais 35 ans. Mm -hmm. Des jeunes garçons disent nous pouvons prouver que nous-mêmes, nous, nous, nous sommes jeunes, nous sommes les jeunes qui nous fait dans le pays. Et puis nous venons de nous comme candidat au Sénat. Madame, monsieur, candidat candidat au Sénat en 2006. Et si. Je suis arrêté de Kimbé candidat comme candidat à la présidence. Je ne dis pas dire que je suis président. Mais je suis arrivé dans le deuxième tour. Parce que à l'époque, dans le même moment où nous sommes aujourd'hui dans la même situation nous nous sommes dans la même situation de Mésis. Tout le monde a cherché une porte de sortie pour le pays. Tout le monde a cherché un 109. Tout le monde a cherché un autre message pour Haïti. Et de fait, dans l'Ouest, madame Monsieur, je n'avais pas d'argent. Et. Moi, j'ai accusé 86 000 voix dans l'Ouest en 2006. Je ne sais pas si a pas jeune de l'argent. Quand a radio, qu un jeune garçon, jeune qui est connu de Radio, qui est connu en festival ensemble avec moi, il est embarqué avec le codésir Donc c'est même là, ça. en 2006, que je n'ai pas si on pour le con, un, un, un, un, comme c'est comme sénateur. L'embarque deuxième tour. Alors il faut que je me dise, madame, monsieur, si je me déprécie, dans 2006, ce sera pour le malheur de ce pays. Il faut quand même le reconnaître. À 35 ans, qu'est-ce que j'avais comme bagage politique J'avais rien. À 35 ans, qu'est-ce que j'avais comme maturité, j'avais rien, mais j'avais la vision. À 35 ans, ans, j'étais arrivé président en 2006. et puis c'est pour me lever hier, parce que à l'aise ça, une expérience que j'ai, quand elle n'a pas mené pays, elle n'a pas mené pays donc madame, monsieur vers l'échec. Et passé en deuxième tour, moi, avions m'a C'est m'a puis a c'est cette personne là deuxième tour passé nos élections dans l'Ouest. Dit oh. Moi, je suis en train de travailler. Et je retourne, et je continue de travailler avec le pays. Maintenant, je retourne dans la radio. Si ça fait que je dis qu'on est un il ne faut pas jamais décourager. Il y a une plus grande capacité pour gagner, c'est de tomber pour recommencer. Je perdu dans l'Ouest, je retourne dans la Vision 2000, je vais recommencer. Mais il y a un Gon détermination de servir. Je veux servir l'État. Je veux servir le pays. Et puis, l'ambition de devenir un sénateur, il pas campé, qu'on Quand on a un peu de négounaïv, la qu'abdim, encore de l'inexpérience. Qu'abdim, mm Mako. -hmm. Ah, c'est négounaïv, vous de devenez, c'est la tibonit, vous devenez. Vous êtes sénateur. Et puis, guess what? Je me suis dit, qu'on a un candidat au Sénat? La tibonit. Donc, maintenant, recommencer, Donc, c'est encore perdu. Parce que une expérience, bagasse de temps pour me faire campagne, bagasse de moyens avec des candidats qui étaient gros ont donc des antibiotiques, donc j'ai perdu. En fait, je n'ai pas perdu, mais j'ai fait l'expérience. Eh bien, moi retourné dans la radio, je commence depuis belle. Et puis, dans la consultation, j'ai monté une structure de jeunes garçons, et puis le pays a dégradé, et puis, nous dit, le gros désir, c'est l'heure maintenant, tu dois être candidat à la présidence. En 2015. Madame, Monsieur, ce soir, ce laprès midi pour l'histoire et la vérité, je vais faire cette confidence à la nation haïtienne. Il y a des gens qui prennent monde fou comme si qui Ah, Monsieur fou, Monsieur candidat à la présidence. » Il n'y a pas de problème. Mais pas exemple, il y a des gens qui connaissent qui raison que tu fais un candidat à la présidence en 2015 et m'a dit aujourd'hui. Valene, ma vous No, mm -hmm. so, il y a 5 personnes dans le secteur privé qui font une promesse de 7 millions de dollars américains pour me candidat à la présidence en 2015. C'est-à-dire, 5 personnes qui ont ensemble. 5 personnes qui ont ensemble. On seul là dans eux, il promet de 3.5 millions de dollars. Pour candidat à la présidence. Il y a deux lots, de trois lotes qui viennent ça qui dit à 1 million, ça qui dit 1.2 million, ça qui dit à 500 000 dollars. Mais ça fait des candidats à la présidence. Parce qu me dit que moi dis que à 7 millions de dollars, j'ai pratiquement deux départements mm -hmm. que me travaille sur qui c'est l'Ouest également l'Antibonut. Mm -hmm. Maintenant, avec les moyens, un discours, un projet clair. Pas pour a pour m'arriver parmi les trois premiers, mais parmi les deux premiers, mm -hmm. madame, monsieur? Eh bien, justement, cinq moussons dans le secteur privé, dis que nous mm -hmm. désire, à l'inscrit Fin Finagréé, ensuite, va venir venir nous. C'est ce que j'ai fait. Malakamegon quand Je collecte l'argent, je suis les tous amis qui ont fait pour te cob. Je loue 4 suites dans l'Oasis. Je suis le seul candidat à la présidence qui a eu une suite, qui a eu un bureau dans l'hôtel. Je loue 12-10 ans de patrouille. Je en fais venir 7 agents de sécurité. J'ai fait venir Farès du dans vérité là, mon moment. Farès Duvernay, journal de sa vision 2000, qui travaille dans le campagne Obama. Je dis Farès Vini. Et je suis dans l'équipe de communication dans l'Oasis. Nous dis comment ça travaille. J'étais très sérieux, madame, monsieur. Maintenant, après que le à et puis Malvin Munzao et puis je dis que le Kodésir, écoutez la situation, et 54 candidats, 55 candidats, ça paraît un peu difficile. Que j'ai compris. Je peux me comprendre. Ok, on va parler le mois prochain. Le mois prochain, le discours n'a pas changé. Le mois d'après, le discours n'a pas changé. Et bien voilà, madame, monsieur. Moun gens qui ont été débattus, les gens qui ont été donc il de Mais sous base, il de Mais je ne vais pas retirer le candidat. Je ne pas faire back. Je ne même pas même back. Je ne même pas Jusqu'à ce que l'élection finisse, le codezif finit en dernier, madame, monsieur. Là, je vais m'accuser 571 voix. Je pas monter dans la radio plein, nous devons plein dans la radio. Non, je ne pas plein dans la radio. Est-ce que nous devons camper devant CAP avec 24 ma brillée, Banco Votre Moyen Non, mais il désir, était clair que parmi les candidats qui ont des votes sains, le codésir, c'était un candidat candidats qui ont des votes sains. Donc 571 voix, c'était 571 voix, votes sains pour le Codésier. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait, Val, également Marco, cour, hein? continue le travail. Madame, monsieur, je prends un bâton pèlerin. Sous 57 candidats, 54 candidats, Marco, nous font porte à porte, mal frappé porte, la caille 30 candidats à la présidence. Qui t'a accueilli favorablement. Et puis, c'est de là que 30 candidats à la présidence nous viennent monter G30. Mm -hmm. monter G30, bah, j'aime les hommes de faire première interview avec Valérie Dumas, nous annoncer l'existence de G30. Mais ça, nous G8, nous G30. Madame, monsieur. C'est pas ça, mon J'ai parmi les signataires de ensemble de partis politiques qui étaient dans le palais national avec le président de la qui signait thème de référence pour payer pays capable de démarrer. Parce que, après le président Mantelli, il y a eu le président Privé. L'élection devient des problème. Et le président Privé a eu une responsabilité pour réorganiser élection. Mais pour le réorganiser, il faut le avec l'ensemble de partis politiques et l'ensemble de signataires pour thème de référence. Moi, le connaissons. Il y a un homme qui signe comme membre de G30, que moi personnellement, j'ai formé, qui signe un thème de référence pour débloquer le pays. Mais après tout, écoutez, madame, monsieur, je n'ai pas été au parler pour un petit job. Je n'ai pas été au parler pour un ministère. Après avoir en fait signé le thème de référence, élection faite, pays a décollé, je ne pas retiré la candidature. moi, je dans la radio. Je tourner dans la radio. Mais là, je tourne dans la radio avec un autre conception des choses. Parce que le m'a moi, que voulant servir mon pays à un certain niveau, situation ne pas changer. Bataille moyenne, est fini. Mais il faut continuer de bataille dans l'autre niveau. Et bien c'est là que nous avons un débat. Nous venons dans un matin débat. Déba, que je saluer. Donc, M. Patrick Joseph, qui permet que je dis à nous pas ça. et bien nous, nous crier je dis, une oui, émission que tout le monde peut donner. Et tout ça qui dit dans le matin débat, dans matin débat pays. Et puis nous nous voulons créer en fait une, une dynamique de social, de fait social, à Matin Débat. Nous c'est sur l'émission qui gagne. je veux dire, on, on espace pour Ghetto, pour le Ghetto. Nous c'est une émission qui gagne, on espace pour Tim. Donc Matin Débat, je veux dire, c'est miroir société Et vous regardez que pendant deux ans, nous baille presque 10 millions de goods, madame, monsieur, donc à l'émission Matin Débat. Écoutez, je veux dire, il y a un vote des auditeurs à partir des appels. Pour le codésir. désir, pour moi-même, je pense que c'est automatique. Et je, je vais te le dire, sincèrement Marco, si votre vote fait demain matin, il va pas changer. Parce que c'est des gens dans le pays qui se des oubliés Des moments avec par habitude, pas des gens qui gardent dans le pays. Et bien c'est se seul le à chaque fois que Je donnons l'argent, nous ba au cobla. C'est seul le quoi, avec la police dans la rue. je C'est seul le base la C'est ça, le quoi, la base la C'est seul le codezis, qui quoi, la C'est ça, le qui avec la C'est sans compter maman moment avec parabétisme qui Cap, sortir tout côté dans le pays. Références, c'est seulement le ce codezir. Sans compter les jeunes, à matin de bagaille, nous avons des jeunes, vidéo là. À matin de bagaille, nous avons des jeunes qui ont commencé depuis la terre. Et mais j'ai a cap y a qui progressé. Uh -huh. Et nous avons des références. A uh Gossis, -huh. par exemple. Il a ça qui n'a pas de capé université. J'ai y a qui a fait, qui qui diplômé. Donc c'est ça, madame, monsieur, le codezir. Nous continuons pour me dire ça parce que... Il y a des gens qui veulent que nous ne parlions pas de qui nous veut. Et c'est même quand j'ai eu l'élection de maté et j'ai eu l'élection de président qui a parlé dans moi, côté le passé. Mais non, il y a un travail que j'ai fait dans le pays et c'est le travail que j'ai fait. Y a là, et c'est le travail que j'ai fait et c'est le travail que j'ai continué. Mm -hmm. Donc ça, ça dit, ça a bon, mon sentiment de satisfaction. Parce que je dis à peu près ici, hein, qu'on connaît exactement qui est ce qui souhaite pour lui et il pouvait attraper, pour moi-même, il pouvait partir de sondage qui est-ce que le cadre doit changer chez mes Pour moi, même c'est qu'on s'en branle, et encore, ma première question, nous, monsieur, et on coupe cloche à Gary Bébochal, à toute l'équipe de Scoop FM. Vraiment. Là, hein? Ah bon, non, nous, va y aller comme On va venir comme ça. On va venir avec. Donc, vraiment, je que je vous dis à nous, on pays. Et sous un feeling électoral, et je vous dis à tous, si vous avez un scoop là, si vous avez un sondage de ce scoop là, peut-être que vous avez un capteur de je vous dis à avez ça partis là, donc vous avez un peu de désir. Mmh. Et. Le. Nous gardons des résultats. gain trois candidats qui viennent avant. C'est des hommes politiques qui étaient occupés des fonctions au plus haut niveau. Et ceci à plusieurs reprises en oui. pays. Et après où, c'est l'actuel président du, du Sénat. Sénat du tiers restant du Sénat haïtien. Donc, on a mis tant quatre parlementaires. Et ce n'est pas n'importe lequel. c'est des gens qui dit qui c'est des mastodontes en politique. En dans le pays. Y a. Parce que là, on a mis un peu la tortue ou prendre chose Chancy ou venir exactement après Moïse, Jean-Charles. Et Lambert vient après où? Et... Politiquement, qui apprécier ça? Politiquement, qui, qui m'apprécie. ça? Je pense qu'il y a un signal. Il y a un signal et, à partir de ces résultats. Et je crois que le monde qui a fait politique, il faut regarder ce signal. Là. Je dis, là, regarder le sondage le sénateur tortue en premier, député Charles de en deuxième, sénateur Maurice Chanchal en troisième le code des en quatrième, ça a déjà nom Ça, C'est le premier signe. Hein? Mm -hmm. Maintenant, si nous-mêmes qui sommes dans le nous, si nous capter la si nous, nous considérer la si nous, nous tenons compte de lui, on dit pour nous chaque fois que nous dépassement de nous-mêmes, est-ce qu'on a... Mm -hmm. La balade est difficile pour parler que c'est grand là. OK. Je dis dire, qui met en élection dans le sens que le candidat. candidat ouais, le monde de l'IA, et que le gars sorti dans le canon. Ça, c'est bon, pour les bala. Deuxième bala, c'est que, politiquement, il veut dire que je dis à peu près ici, hein, il notait tout ça, le monde fait dans le pays. Certains es que le sénateur a voté, il a dit, il voter, il raison qui fait voter. Le député choisit ainsi qu'il a voté, il a raison qui fait voter. Et de fait, <coughs> nous poser question à Mounio, qui raison, qui fait, qui qui voter. fait que il a voté mm -hmm. Et il dit nous, raison. Ça veut dire qu'on a qui veut faire politique dans le pays. C'est suspendre parler dans la radio, ce travail sur le terrain. Donc c'est bail résultat, donc c'est bail service. Et là, côté c'est pas un cadeau. Ce n'est pas ici qui a que je dis à yeux, son monde qui a dit y a qui est honnête, qui intègre, malgré tout ça, il capable un Je a à son monde qui n'a pas dévié, et à travers le monde, il y a, il y a, il y a et about, est un monde qui a un pays. Eh bien, pour moi-même, c'est ça, le message politique, et je que je dis à. Et, et la classe politique qui est là Et son gros leçon vous y a Je vais candidats qui est assuré mm -hmm. Ok F Son gros leçon vous Et je pense que son occasion je Il dis a tout Marco, va Son occasion Pour la politique là Politique Mettez-vous ensemble Pour nous dire exactement ce qu'on a fait Son occasion aujourd'hui pour tout le monde qui fait politique dans le pays, c'est une occasion pour tout le monde qui est des acteurs clés dans le pays. Pour tout le petit pays, c'est une occasion pour nous dire clairement ce qu'on a fait avec Haïti. Haïti débat. Parce que écoutez, il Haïti débat. C'est y a des gens qui ont pu faire un peu dans le pays. Mais ça n'a pas empêcher que vous avez politiquement. Donc, vous avez bien positionné. Je vous dis, ce n'est pas que vous avez un sénateur Lambert dans le sud-est, le président de l'Antibonite, non? Je dis, le reste politique là, c'est comment on va camper avec Mounsayo, Comment on peut faire le ton pour nous tous, nous entendre nous son bagaille pays. À. Et puis comment on planifier pour voir tout. Monsieur, dans le contexte où nous sommes, Haïti a besoin de quelqu'un d'une grande justesse. Qui peut accompagner dans l'équipe. l'aime dit d'une grande justesse, son équipe juste. Comme si il a faire des raisonnements qui ont des réflexions qui sont claires qui n'a pas gagné tête gonflée, qui n'a pas gagné égo dépassé. Il faut que ce monde qui gagne, un grand dépassement. Parce que ça nous a donné comme situation, bataille que nous avons dans la division que nous avons là, il faut nous assurer que nous comprenons la bataille là pour nous dire que il est temps que la division finisse dans le pays. Et seul je peux finir dans le pays, madame, monsieur, il faut que ce soit en tête nationale d'abord, avec les politiques, et puis vous nous dites, écoutez, je dis à... Côté loups de, lou de Zizot-Sylvine dans le sondage. Si loups-là, il faut nous parler à Sénateur la Tortue, malgré tout ce qu'on est, dans le gouvernement, avec le PHTK, uh -hmm. il faut nous parler avec le sénateur de la Tortue. Sénateur Moïse jean charles dans tout goumé il faut nous parler avec le sénateur de la Tortue. Il faut nous parler avec le secteur de la pays. Il faut nous parler, il faut nous entendre. Depuis même avant les élections, pour nous connaître que je dis à qui va nous peuple ça, parce qu'il y a trop de monde qui a pays. il y a trop de divisions dans le pays. il y a trop de disparités sociales, dans le pays. Là. Et ça, pour que j'aime un groupe qui a adressé avec vous. Chaque monde a fait une politique, chaque monde a fait un intérêt personnel. Mais pour y a un groupe qui a dit que dire ce pays. Et là, il y a un pays. Il a, effectivement, il faut que un pays sous table. Là. Et je le dis souvent à mon émission, à ma t -t madame, monsieur. Quel que soit ce toujours quitter 10% pour Haïti. Et si moi, je dis, si moi-même, je ne connais pas quitter 10% pour Haïti, comme moi-même, c'est presque 100% pour et c'est parce que, justement, sénateur Lambert, lui, qui t'ont 10% pour Haïti, sénateur la, la, la torture, qui t'ont 10% pour Haïti, sénateur et député Charles chauve qui t'ont 10% pour Haïti, le sénateur Maurice Charles qui t'ont 10% pour Haïti, et ça fait que je t'ai assez nouveau voter. Maintenant, si vous votez dans tout bazar, secteur qui secteur regardé, écoutez, on nous suspend de manipuler les politiques là. On nous suspend de manipuler les politiques là. Maintenant, on nous suit là pour nous dire, écoutez, assez, ça en est assez, je dis ah, mais comment on a fait là avec le pays hein? mm -hmm. Alors faut que nous comprendre 10% le quoi dit oui 10% veut dire si avez 10 Haïtiens seulement qui disent à bah haïti 10% haïti a fait 100% oui haïti a fait 100% c'est pour nous comprendre ça ça si seulement 10 Haïtiens qui dit à bah 10% haïti a fait 100% donc ça veut dire que 10% c'est beaucoup pour le monde qui veut aider pays pays pour pays avancer maintenant nous nous enchaîner avec val mais avant ça bon nous le coup désir et en pile la candidat qui participe dans son d'ajout, et souvent il ouais une capacité, et puis il dit ou même a un problème si il y a de nouvelles élections ça va arriver que yo pote un candidat à la présidence mais question m'a pose ou même étant donné que on a secteur presse là on a média et ou a propos la politique la fait ou on le pays parce que des pays à terre et est-ce qu'on pensait qu'on a gagné là... car nous sommes dans un an, un an, deux ans Écoutez... Et... Quel que soit les gens... qui sont les sacrifices que nous faisons... pour une l'élection... pour l'élection élection tête droite... C'est le seul oui. gens là Marco pour nous retirer le pays dans là... Parce que écoutez... Regardez la situation de ce pays... Sur le plan institutionnel... C'est vide... Le Parlement amputé de deux tiers... Mm -hmm. Et... Pas gagné un président... Pas de présidence, de le secrétaire général, pas de coup de cassation. Donc dire je aujourd'hui, pour nous recamper Haïti, pour nous remettre Haïti sur route, c'est vers les îles que nous allons. Quelqu'un a posé problème de question de sécurité, mais non, ce n'est pas vrai, n'oubliez pas, en 2006, situation de particulier, situation de que même jean, était l'élection dans le pays avec des gangs. Pas oublier, madame, monsieur. Il a besoin élection élection Parce que son espace de marchandage est pour lui Parce que quand même a l'élection, n'a pas le fait quoi Parce que ce n'est Que tel candidat n'a pas entré Donc sur le territoire pour faire campagne Et puis il a qu il dit que le candidat ça va pas être avec lui Il faut qu'il vienne Mais pas oublier aujourd'hui, il y a une situation de là Marco, il, gang, il est toujours gang de dans une gang qui est toujours capable Mais depuis son territoire Même si pas un gang de Il est toujours dans un pays à Val Même si pas un gang D'abord, même, il y a un de ghetto Donc, c'est un faux problème. Mais toujours je pense que c'est un sacrifice pour nous tous. Il faut nous faire un enfin, sacrifice. C'est moi même pas bon. Si vous en transition pour le bon Pour aller faire qui ça mm -hmm. Je dit, écoutez, qui engagement a qui a pris un pays Il n'est a pas qu'à prendre parce qu'il est limité. Et pas aujourd'hui, jusqu'à présent, qui est passé à la américaines. Il n'y a pas ambassadeur, Parce que nous n'avons pas de président. Donc, il y a un pays pour nous continuer avec ça, comme comme ça, jusqu'à ce que. Et puis, le temps passé, puis, il y a une quantité de personnes qui mourent là aujourd'hui, Marco. Il y a une quantité de personnes qui de la faim, qui mourent de gangou. Marco, misère réduite. Non, en pile. Misère réduite. C'est côté de l'autre problème que nous devons adresser avec une question, la vie chère, Problème gaz que nous avons là, problème de sécurité. Écoutez, madame, monsieur, un gouvernement de transition n'est pas capable de résoudre. Mais je pense que... Il n'y a pas de question, pas qu'à l'élection. Moi, c'est que... Bonne bataille pour nous mener aujourd'hui. Pour l'embaïa, il est basé seulement sur des intérêts. Tout ça que nous avons là comme situation politique, madame, monsieur, il est basé sur des intérêts. Et c'est là qu'on a cherché une solution, madame, monsieur. Je dis dire, économiquement, il prend la politique là en otage. Pour une question d'enjeu et d'intérêt, tout simplement. Et bien, je dis dire, c'est là que a cherché une solution, madame, monsieur. Économique, là, je dis à qui peut politique là, en otage. Économique, là, je dis à qui peut manipuler politique là. C'est là pour nous chercher solution Et le secteur des affaires, le secteur économique également, il faut à poser aux question est-ce que est confortable dans le pays Je dis à Marco écoutez, si parlé n'avez pas parlé, Qui n'avez pas qui Vous, vous dans le secteur économique qui a aimé que le pays avancé qui avez un tout qui t'a aimé que le pays Il y a des conservateurs, y a des progressistes. Mais qui y a toujours dit à tout écoutez, qui voulait faire un sacrifice, mettez de côté intérêt personnel, ou intérêt de, de groupe, mm -hmm. puis composez avec d'autres groupes, pour au moins un pays qui est vivable. Parce que l'Haïti que l'on a, madame, monsieur, pour le moment, n'est pas vivable. Et haïti pas vivable, elle n'est pas vivable pour être mettre... calé voilà, seulement. Elle pas vivable pour elle pas pour être, là, seulement. Elle n'est pas vivable pour être, dans le ghetto seulement. Elle n'est pas vivable pour nous toutes. Même si on a une machine blende, ou qui travaille ou pratique pour la saline. Chaque jour, vous faites la saline avec la machine Blendo là. Mais vous avez besoin oui, de vites, vous un bouquet. Parce qu'on ne peut pas descendre vite là. Ou ne peut pas fumer une cigarette dans la machine. Nous avons dit que aujourd'hui, pour la il faut en -en, chercher une solution dans le problème. Je avons c'est que nous avons des secteurs qui ne peuvent pas marcher avec l'autre. Et c'est lui qui vient créer une division. Juste pour une question d'intérêt. Et bien ça fait comme je dit que aujourd'hui, qu nous a besoin que les équipe qui ont des devant. Là. Qui est capable d'agir avec de grandes justesses. une équipe qui est capable de faire un dépassement de soi pour assurer que tout le est accordé. Mais je dis, si la politique n'est pas capable de chuter avec l'économie, si l'économie n'est pas capable de politique avec nous, et bien, c'est la vérité, monsieur Athènes. Nous avons toujours gagné ça comme situation et nous avons toujours le même problème, madame, monsieur, après 5 ans de mandat en président, après 10 ans de mandat de président. Or, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Madame, monsieur, nous sommes en 2022. Dans les dix prochaines années, si nous ne pas jeter base de l'Haïti, de Haïti 2060, non? dans les dix prochaines années, si nous ne pas jeter base de Haïti 2081, nous bon, est bah, justement sauver pays pays. Évidemment, et ça fait son Monsieur sonnerie, et M. Lamotte qui t'a parlé de Haïti 2030, pays Émergent. émergent. Ah ouais Mais nous l'attendons. Oui, nous à le temps de 2030. De 2030 Mais nous. <rire> Maintenant, <rire> maintenant il nous faut encore 10 ans. Nous besoin <rire> de 10 ans encore. Écoutez, où ce que ça va passer dans la Nous besoin de 10 ans pour nous entendre nous comme citoyens pays, pour nous entendre nous comme pays. Nous besoin de 10 ans. En 10 ans, ça n'a nous avons jeté base justement de nouvelles Haïti. Mm -hmm. Et ceci, il faut nous sortir dans la question de type projet, type Je veux dire, fort type, est il Haïti qu'on de grands chantiers. Depuis qu'il a payé par contre de grands chantiers, monsieur Mais mon grand chantier pays payé à quoi pas jamais vais que Haïti un grand chantier, un gros chantier. Nous ne pas Non, mais pour nous attendez nous ne pas là pour vous à parce que justement, nous allons entendre nos pays Nous ne entendre Nous Nous ne produire Nous ne sommes pas là Nous ne Même pas Nous ne pas là pour Nous Nous ne sommes pas là pour pas Nous ne pas que Nous ne pas là Nous Nous pas pour nous entendre nous sur Haïti. Là. Le arrivé pour nous entendre nous sur le pays que nous voulons demain matin. Le arrivé, je veux dire, madame, monsieur, pour nous entendre, nous, qui chance n'a la jeunesse qu'il a, qui a presque perdue nos mains, madame, monsieur. Le arrivé, madame, monsieur, pour nous étonner le monde parce que Haïti, je veux dire, nous avons une capacité. Mmh. Mmh. Bon, écoutez, je vais vous poser une question. Selon. Avant ce que vous avez fait là, donc, si on avance qui réaliste. soit garder données dans tout sondage qui qui fait yo. C'est quand même me k'a dit, après trois sondages de fait en euh. tout ensemble 6 6 ou daka vrai dans champ libre que nous dé offrir moun pou dire, qui est ce moun qui a dirigé pays a ou gen quatre barons dans grand nord si ta veut dire le suivant sondage. C'est bien. Donc maintenant et même même le on dit que si ta éventuellement arrivé à l'entente dans le nord le grand nord capable de la peçonne la la c'est est-ce que ou même l'oukou désir ou prêt par exemple si as gagné et les dynamiques en ce sens pour ta gagné en coalition côté que nous disons on a pas yon dans la mounsaro qui sont aussi dans la leadership là qui sacrifie ou penser que, et, ou même personnellement. Moi, fait. moi, moi je suis pour. Je suis pour d'ailleurs. Et samedi là, j'ai après-midi sur ce FM, je vais dire le matin dans le matin débat parce que je vais que comme si c'est pendant ma le matin débat, je dis. Moi, je dis là et je suis révoluer. Et je pense que, et que ce soit le sénateur Youda Torti, que ce soit le député Joinsachy, et que ce soit le sénateur Maurice Jechal, et que ce soit moi-même, nous avons une obligation pour nous entendre son bagage. Et là, quand même, soit on parle de Grand-Nord, on est capable de mettre Mme Martine Moïse. Oui, c'est qu Qui est dans le Nord-Est également. Nous devons pays. Donc, je et, et, et, et, et pense que je dis, c'est où ça pour aller. Et si nous voulons baisser chance chances à pays. alors, nous ne sommes pas des gens qui sont pratiquement dans notre département. Mm -hmm. Donc, là, on a parlé de configuration, sondage que nous-mêmes nous sommes pratiquement -hmm. dans Scoop ce groupe FM. Est-ce que vous bon? Et je pense que c'est une obligation. Une obligation, et pour nous, je suis à parler, une obligation pour nous, chita parlait. Et dit a, je ne suis pas candidat à la présidence. Le peuple a décidé de que le candidat à la présidence, je suis candidat. Mais néanmoins, il y a des conditions qui pour réunir, parce que quand même, des candidats en foi, des candidats au Sénat, ça suis dit madame, monsieur, les élections. Mais maintenant, je dis, je ne suis pas faux, folie de président. comme Je ne suis pas y a deux candidat à la présidence. D'ailleurs, côté la Radio. Mais si je prends un service à pays. Et que c'est le peuple qui va décider. C'est même j'ai toujours dit à tout. Et je ne sais pas si les gens vont cracher sur ça. Nous réaliser comme travail okay. dans le pays. Uh -huh. Parce que quand même, je parcours. Je un côté de la vie, je suis côté qui la Et puis je dis à tout. Écoutez, il faut que l'autre monde qui a peut-être nos, nos, nos quatre candidats, à, écoutez, non pouvoir, charger l'espace. Non pouvoir changer l'espace. Mais, je veux dire, il faut nous mettre tout intérêt personnel, économique de, de côté pour nous, le pays. Parce que je veux dire, si c'est le coup de qui est capable de faire pour porter le message là, si c'est le coup de que la population espère confiance, si c'est le coup de que la population veut, pour bon, qui soit à café? Je veux dire, si c'est le sénateur de la tortue que le peuple a voulu, si c'est le sénateur de la tortue estime qui a changé le pays, qui a mis la sécurité dans le pays, bon, qui soit à café? Si c'est le député de chance, le peuple a voulu qui pour changer le pays, il estime qui inspire confiance. C'est le député de Chansy qui a proté le changement avec tout équilibre. Écoutez, pour que ça ne s'est pas choisi à et Ainsi que pour le sénateur Maurice Jochal. Je pense que la question n'est pas là. Je parce que d'abord, il faut qu'on s'y à parler pour nous faire, entre nous-mêmes, comment on n'a pas ajouté la question à Haïti. Parce que je veux dire, écoutez, le coup dire, Mais clair, il faut qu'on dit pour ça quand même dans soit bail dans le pays. Mais il faut qu'on chite ensemble pour nous dire... Haïtiens, mais comment ils veulent comment Et puis comment on est capable d'entendre nous pour nous est capable d'avancer Est-ce que vous, vous, vous pensez que vous êtes dans la démarche, ça Je en lancer déjà, non, je en lancer publiquement. Je vais lancer là publiquement, madame, monsieur, et tout, tout auditeur capitaine de la, et, et, nous l'hôtel, je en lancer. Je en lancer et que je dis, un sénateur, il député, Charles à sénateur, Maurice Chanchal, le coup de dire, il faut que nous parlions. Ça n'a pas vraiment de la donne. C'est pas question de de de de nous engourdir, nous tout non. Dans face nous et là, ça que la population voté pour nous. Il y que nous-mêmes qui contactent les parties maintenant, non. Nous sommes obligation pour nous parler, nous pas cap à parler, nous pas cap à parler parce que entre nous-mêmes va nous agir d'Aitia. Où dit on va être émotionnel là, loco, et on va essayer de questionner au soli. On d'ici le problème il y a les choses en juin C'est que l'économique. Les manipulés politiques là. Voilà. Haïti débat. Haïti débat. Même c'est là où on pense que vous allez résoudre le de problème des problèmes. Maintenant, comment pensez-vous si là, là, que il y a facile pour que justement nous jouions nos solutions à payer Écoutez, je veux dire regardez et, les leaders de l'opposition. Et même ceux du pouvoir. Pourquoi Pour fait une manifestation là, dans le pays. Qui est capable de réunir 50 000 personnes, 20 000 personnes, 100 000 personnes ou pas faire de son un backup économique. Et je veux dire, qu est qui est-ce qui comme ça dans la manifestation C'est une partie du secteur économique, a ami. Dépendamment de l'intérêt dans la manifestation, dépendamment de qui ça, la manifestation qui va porter pour lui tout. Maintenant, nous toujours gardons la politique là, c'est que nous ne pas M. Economique Or, moi, je pense que le problème n'a pas avec, avec M. économique. Je dis là, la... Dans la situation pays la On n'est pas capable d'avoir une ambition pour candidat à la présidence. Je dis, hein, écoutez, son pays qui est tellement divisé. Sont Et son pays est tellement fragile. Je dis, en tout cas, en économie, on n'est pas capable d'avoir de une ambition candidat à la présidence. Parce que même si il n'avez pas arrivé président, mais on n'est pas capable président. On groupe qui a de la présidence. Ou pas capable d'exister sans yo. Nous sommes un exemple là, madame monsieur. Dans la bataille président Jovenel Moïse avec des groupes du secteur économique. Mais si le groupe ça aussi puissant, si le groupe ça eu, yo fort dans la manipulation politique dans le pays, eh bien écoutez, madame monsieur, ça veut que vous d'abord, vous cherchez des solution. Est-ce que vous avez un peu qui j'aime poser question? Qui de de la question qui vous a voulu pour Haïti? Est-ce que vous avez un qui pose le secteur économique la question comment vous Haïti? Comment le comprend Haïti? Non. yo avez quitté là? Et puis, il y a même avec les politiques là. Oh, politiques là, on a déjà. Val, mmh. il y a des gens qui ont fait politique à qui n'ont aucune capacité de réflexion, malheureusement. Donc, il y a des gens qui, là, dans le secteur, dans le secteur politique là, qui ne sont pas en question d'argent, qui ne sont pas en question donc, de privilèges, donc, des machines, des terrains, les billets d'avion, des universités qui vous payer, une fois que qu'ils gagnent ça, et que ce sont les gens dans le secteur économique là qui veulent venir? Et puis, ils sont là. Et puis, quand ils sont venus au service de ce secteur, de cette personne. Et puis, ils sont venus à la pays. Ils sont allés aujourd'hui à la pays. Ils sont allés à la brisés, Et puis, au fond, les gens qui ont été brisés, ce n'est pas un type de peuple. Ce n'est pas un jeune garçon qui, qui a été dans la rue a été boule et qui a Ce n'est pas un jeune garçon qui a été attaqué. Ce n'est pas un jeune garçon qui a été attaqué. Ce n'est Ce n'est pas un jeune qui ont été brisé. Ce n'est pas un jeune garçon qui a été brisé. Ce n'est pas un qui a été brisé. Qui a moyen, qui manipule les populations, qui manipule les politiques là. Et puis je dis à, pays, qui qui casse les pays Il Vu qu'un pays qui est divisé, ou un pays qui est extrêmement difficile, le fossé est trop grand, madame, monsieur. Le fossé est trop grand. Nous, avons un fossé qui est trop grand entre le monde qui gagnent avec le monde qui ne vient madame, monsieur. Je dis comment nous avons mais c'est l'acte de motivation. Comment nous sommes capables de travailler ensemble, comment nous sommes capables de vivre ensemble pour nous réduire les fossés pour Haïti qui est vivable donc pour tout le monde, maintenant qui y le secteur économique qui a l'argent, qui n'a pas de l'argent, eh bien, écoutez, nous tous nous sommes haïtiens. Eh bien, je dis à nous-mêmes en tant qu'haïtiens qui comprennent que nécessité pour nous mettre ensemble, pour nous capables de sauver le paysage. Luko, mais je supposez que le problème parle de là c'est pas jeudi à l'identifier. A savoir que le problème pays, c'est.. la question économique. En fait, est-ce que ça arrive ou commencer de démarche côté que, on parle avec des monde dans le secteur économique, -là, ou estime, qui est très puissant euh, pour me dire qui ça va passer le pays. À. Et si vous commencez qui côté, est-ce que, parce que, ou sommes, par rapport à l'idée qu'on a véhiculé, comportement en pile de gens dans le là est-ce que, si ça arrivait que population a fait le confiance, il <coughs> dit le coup, donc au président pays à. À travers votre lit, bien sûr. Est-ce que, donc, déjà, par rapport à l'ensemble de monde vous consulter ou bien on ne pas le consulter, vous pensez que vous avez une entente pour que nous fassions payer à marcher Et pour ça vous va pas une entente Et pour ça vous nous pas une entente, madame monsieur Parce que, même, ni moi, ni nous, même ni ni ni Gabriel Bochal, nous avons appelé pour nous vivre là. Nous avons appelé pour nous mourir là, Donc, il dit que, quelque chose, nous oblige à nous entendre. Moi-même, personnellement, je suis un. Il y a une ligne que je suis. Je sais pas de pile monde dans le secteur privé mais qui okay. mais zants, je ne suis pas grand pile de grands amis. Mais il y qui ne avec eux. Mais je ne bataille, pas Je ne suis pas là. de ne pour là. Je pour pas là. Je Je ne suis pas Je suis là. Je ne Je ne suis pas là. Je a suis pas Je là. Je suis Je suis pas y a plus Je ne je devons les d'abord. Et, et je veux confiance à la population. Hein? Et puis je devons les tout je dis, ah, en fait, pour me capable es de nous faire ce débat pour me faire valoir, donc, argument. Mais maintenant, je pense que je dis, il pas de pas boire. Pas de ne pas boire. Quel que soit l'argent, quel que soit le monde, Tout le monde son président, c'est son équipe. Et ce qui est tout carvel, pratiquement, dans le pays, comme secteur, comme allié, est ouvert pour parler à tout le monde. Et moi, moi c'est ça. Moi, ouvre un mal avec quelques que soit la personne depuis que c'est Haïti qui a parlé. Et Haïti a, a, dit, a dit, que je vais me clé sur lui, je vais Parce que... Parce que je vais me dire que Diaspora, par la sincérité de l'Esiladam, et je comprends tout le sacrifice que je fais, mm -hmm. dans recevoir des gens en solidarité, dans les accompagnements. Mm -hmm. Et dans pile, les gens. Il y a des fois je pas que je ne peux pas crier, je ne peux pas pendant Je ne peux pas crier. Je ne peux pas crier. Je ne peux pas crier. Je ne peux pas crier. ça Je ne pas Je ne peux pas Je ne pas Je ne Je dis Mais Haïti n'a pas consommé diaspora. Je veux dire, le premier touriste, en fait, le premier monde qui a compté sur lui comme touriste, c'est la diaspora haïtienne. Mis à part les fêtes de fin d'année, mis mm -hmm. à part et la, et, et, et, la, la période, de, et, et, et, qui ce Haïti fait avec diaspora? Est-ce que Haïti consomme diaspora? Je veux dire, est-ce que la diaspora, gonchit a à qui les fêtes, entre diaspora avec Haïti à travers son gouvernement Pour nous mettre sur pied ce qu'on appelle un fond de la diaspora C'est vrai que Moun avons diaspora Livre en 50 dollars la famille En pile valeur dans yeux Le fond de la diaspora avec ça, nous sommes là Parce que nous sommes et le courant Et nous sommes gardés, nous sommes En pile forme dans l'émission Nous sommes tendés dans direct nous avons un programme qui est la vie chaudière, également un peuple à Ça nous clé sur ça. Qui n'arrive dans niveau qui est pire dans l'État, ça ne va pas être Ce n'est pas Tout ça, c'est ne peux Je ne peux pas à Je ne monde. Je ne pas tout le monde qui connaît ça, mais c'est un peu la tout le monde qui est moi, dans ça. Pour l'agriculture, qui c'est lui-même, moteur, toute société, côté pour résoudre problème. Alors, je dis par là, je ne vais pas rentrer trois... ça nous rien comme idée de programme, des mais quand même, et ça me tape tout à l'heure, pendant que on paye des mounais, et puis j'ai créé un cadre structurel qui va permettre que pour ne pas retourner dans la question de l'argent. Nous n'avons pas classe, de nous classer, madame, monsieur. Nous avons un pays qui est assez riche. Nos terres sont très riches. Et nous avons une rivière, madame, monsieur. Nous avons un lit pour nous entendre sur nous. comment nous avons des pays à manger. C'est facile. Nous avons une conviction pour changement. On vient de faire l'expérience. Nous avons un groupe d'agro-nomes qui une conviction pour le changement. Qui nous fait ce de matelas sur un délai de trois mois. Donc, nous avons besoin de volonté politique. Nous avons besoin de moyens politiques. Nous avons besoin de moyens politiques. Nous besoin de moyens politiques. Nous Pour nous ne le temps de nos pays, Haïti ne pas être il y a un problème quelque part. Nous y volonté pas Nous blocage qui est quelque part. Nous ne parlons pas pendant 20 ans. Pour ces nous problèmes, le même problème, Haïti n'a pas être route, Haïti n'a pas Agriculture zéro, pendant ce temps ou des ministres qui passaient dans le ministre de l'Agriculture, ou des secrétaires d'État qui passaient dans le ministre de l'Agriculture, où sont donc les résultats Parce que c'est donc des gouvernements qui disent au fait de l'agriculture leur priorité. Mais où sont donc les résultats Il y a un problème quelque part. Maintenant, il faut savoir identifier les problèmes. Et puis, je suis en ensemble pour me qu connaître qui n'a pas permettre que Haïti, avec tête d'émanger, petite petits manger Parce que je veux dire, à madame, monsieur, moi-même, j'ai regardé des gens là à la campagne mm -hmm. qui souffrent de cancer, des gens là qui font ce truc. Bon, jeune garçon, l'autre jour là à 23 ans. Il vient de radio avec les de radio et de l'éclat, les gens mm -hmm. sont paralysés, ils font stroke à 23 ans. Comment a -il vous avez fait un de monde à 23 ans, à 17 ans, qui fait stroke C'est parce que justement, la qualité de la manger, la qualité de la manger, manger okay? il n'y a pas de bonne qualité. Je dans un pays, nous mangeons dans tous les pays. Nous mangeons dans la France, nous mangeons dans la Chine, nous mangeons dans le Japon, nous mangeons dans le Saint-Domingue, nous mangeons dans le Rica, nous mangeons dans le Brésil. Pas de contrôle sur manger. Mais Maintenant, parce que là, y c'est bon, nous sommes ensemble, pour nous dire. Haïti est pour nous lier, ok, mais comment on abeyer, moi je Toi a manger dans le pays possible. Trois mois pour faire maïs, trois mois pour faire tomates, trois mois pour faire calalou, trois mois pour faire l'alo. possible dans le pays, nous sommes en besoin de volonté. Uh -huh. mmh. Le bien-désir. Et quand il y a une initiative, quand il y a une idée de chaudière, euh, ben la chaudière, il peuple a coblé, qui quand il est sorti, même si il va être en merdise, parce qu'il y a un film où y a brûlé, la... quand, quand il a brûlé, quand il est sorti, parce que justement, je pense que bon. ça, c'est une planification. C'est William il est sorti, dit me que tu <coughs> as aimé la vie chaudière, si tu as un café. Pour ne peut pas la vie Pour <coughs> <Ou coughs> permettre <coughs> que vous la lavez chaudière. La, la vie chaudière, comme bien matin, tu as tous les qui accompagnés dans le studio. Mm -hmm. Les bandes de le micro, il te va expliquer non, ça. Bon, faut bien matin, faut passer. Il, il ka... pa bien matin, il faut passer. <coughs> il te va expliquer ça. Si bi on pense bien bon, matin, bon expliquer il faut expliquer ça. La vie chaudière. Bien matin, c'est bien, donc ça que la vie je La vie c'est à terre dans le ghetto, c'est dans la section communale, c'est dans la ville de province, madame mm -hmm. monsieur. Et c'est ça qu'il la vie je Chaudier, La vie c'est là que pas de cobre dans la c'est là que pas de l'argent dans la madame mm -hmm. monsieur. Et puis papa ou bien maman, mm -hmm. lui il prend la rouille Et puis quand il y a maman, la vie mm -hmm. la peine que papa tourne, mm -hmm. et puis c'est là que papa tourne avec le là, dans la et puis vous mangez fête. Donc et, et, et, pour manger fait pour journée mais comme jodié té gantin la et que tu qu as ben, plus vite que manger ça madame monsieur il dit, plus vite donc lavé jodié et mon cash, ben moun yo peuple la parce que son qu'on fait, nous faut constater de nous nous que je dis, et, et qu confiance que la population pas fait encore des hommes politiques et des femmes politiques dans le pays et pas ben, menti et vous confiance que la population ne va pas faire avec la politique et, en Et en 36 ans, tous les discours donc, sont donc épuisés, madame, monsieur. Donc, il y a qui discours qui venir là pour la population faire confiance. Sans que lui-même, pendant moment vient de la vie, il y a des discours qui sont mises, qui sont grand goût, qui sont chômage, qui sont insécurité. Mais si ce n'est pas comme 1000 goûts pour le vote, ce n'est pas comme 1000 gouttes pour le vote, non, non. On regarde, nous-mêmes dans le matin, on a gommé pour question de 1000 goudas. Ça fait que nous finissons avec conviction pour le changement. Et là, nous va parler de lui tout à l'heure. Mm -hmm. Puis, à matin, nous allons parler de la vie aujourd'hui. Exactement, nous allons des saluts qui Donc, euh, est en Isan. Donc, M. Son fanatique, émission ça. Donc, il n'y a pas jamais l'occasion de suivre nous. Donc, c'est Stanley qui est en Isan. Oui, c'est son limite. Son, son, son, son son oui, c'est son limite. Ah, ouais, je je dis que a même côté où il y a un problème. Je dis, ou pas qu'il y a un côté pour le Non, c'est clair, c'est tout clair. Oui, J'ai ppc. Et Marco, campagne. Et moi, nous faisons un complot là. Avec Val, nous faisons un complot là. Pour nous faire un paysan paysans venir parler. Oui. nous aller paysans, exactement côté le soutien. Bon, la à côté de Sotia. Bon. la là, chose c'est son mot, nous, jouons dans la bouche et qui toujours <coughs> dans le matin de la nous, nous, nous, débat et la patrie, les choses dès le mon cache mon cash. Mm -hmm. alors moun mm. <coughs> ka comment à bénéficier et puis chaque fois on vient dire ah je nous qu'est à la ve à laver ve debout être arrivé nous à ouais. donc c'est eux mm. mêmes même qui choisissent et puisque choisi choisissent eh et pour qui ça ne pas tout et c'est début là nice. même, je mon cache là ils donc, c'est comme ça, oui. Mais, non, ça, c'est un nom qui exprimait exactement dans quelle situation la population est. Elle mm -hmm. dit que, depuis autant de mon cache là, parce que, ce n'est pas jeudi, dans demain, si Dieu veut, l'argent est en clé, son là est Disponible. Donc, ça veut dire que, manger est en clé déjà. De oui, okay. depuis aujourd'hui, okay. je n'appelle là seulement au passé, manger est en donc, c'est eux-mêmes qui choisissent, les, et ils ont pour quelle raison Parce que, quand m m appelé qu il me rappelle qu'il était venu, il dit, ah, mais c'est un passé seulement. Depuis suis passé, je suis qu'on Votre, je vais t'appeler, je dis comment ?» Même si il y a deux jours quand j'ai de l'argent, « Votre, je appelé qu parce même. que l'argent est venu » Parce qu'il y a espoir. Il y a espoir. Correct. Donc, c'est eux-mêmes. Même parce que c'est eux-mêmes qui créent, c'est eux-mêmes qui viennent à elle et mon cap bénéficieux, donc euh, c'est pour vous Très bien. Bon, écoutez, euh, en fait, je vous dis là, parce que avez remarqué, vous, vous avez suivi tout, en fait, votre qui a fait là, vous passez coup de son ou même vous ni vous comprenne. et je vous dis à nous gagner. en fait, nous censés, trois... Confrère qui a pu échanger. Euh, Nous-mêmes, c'est vrai que nous avons un matin débat et là, nous avons un haïti débat. Donc, Dagrenatan qui sont un gros fanatiques nous, suivent nous là, ils disent là. Et bien. puis, il y a plusieurs Il y a plusieurs fanatiques qui viennent là. Donc, il y a Olivier Georges, Gréger qui, euh, qui suivent, qui dit Bon, euh, le coup, avec un matin Bacala et puis bon. nous là. » Olivier Georges. Monsieur, écoutez bien, aujourd'hui, là a pu échanger sous un ensemble de problèmes que nous avons habitués à traiter déjà dans le pays. Et je crois que nous, tout qui qu'il là, c'est de nègres qui euh, très souvent identifient et une saute les racines. Maintenant, ou même, Pierre non dans le département, par oula, que le bassin bleu, quel que soit le côté député déjà, les gens ont des gens qui ont raiment Et je pense que ces questions-là, on ne pas les répondre pour nous, pour les gens qui sont dans la zone où on sort. Le yoga non Oué Noluko a sonné, ouais. pas dans matin du débat. Mais dans Haïti, a débat parce que avons fait un sondage d'opinion. Mm -hmm. Comment le vieux de la vieille, il y a sage qui a été fait expérience avec les politiciens? Qui mm -hmm. a monté dans la tête de l'autre qui a collaboré avec elle, mais qui a été l'autre dans là, sens? De l'autre monde qui a exprimé de lui? Euh, mon cher, moi je prends plaisir à la dalle plus bien que tout le monde. Que l'autre, que tout le monde. Parce que vous connaissez moi la dalle à travers lui-même. Oui, parce que moi-même, depuis 86, de par Jean-Claude Duvalier, je plus dans l'organisation paysanne. Oui. Et simplement, oui, c'est reconnaissance liée. C'est valeurs valeur que nous avons, parce que nous ne pas en valeur, nous ne sont pas des valeur. Nous ne sommes pas en valeur. Nous pas en valeur. en Nous en situation, nous sommes en occasion. C'est ça que fait. moins j'ai compréhension de. Et. Rubrique là. Sondage ça que. Scoop fait. Uh -huh. Moi, j'ai lecture là-dedans. Partagez la même. Parce que oui. c'est ça que fait. Après ça, me félicité Scoop. Qui. vient à combattre les neuf. Parce que je ne pas où le sondage comme si politique, non. Moi, je suis Scoop comme. En émission, en station de radio, qui vignent à un que qui radio pas qu'on a habitué Parce que, je moi-même, je me côté que, moun ne suis pas de radio. C'est quand je me disais que la radio n'est pas faite pour moi, comme je suis un ça va me radio, c'est. Je ne sais pas si a un grand salon. Mais mm -hmm. ça me mm -hmm. dit, la radio, diffusion micro n'est pas faite pour n'importe qui. Mm -hmm. C'est C'est ça que je me levais, moi-même. Mais qui soit prêt à dire l'opinion, Miko? Un, deuxièmement. Je ne veux pas que côté moi, toute radio fait même bagaille. Il faut que tu dis dit ça, en faut ce que tu veux dire là? Maintenant, si en 86, Haïti fait un mouvement, il faut dire une nouvelle indépendance, même si on est à nouveau, nous noyer nous, ouais, nous, nous parce que nous n'avons pas d'expérience de pour nous faire une nouvelle indépendance. Là, vrai. Mais il faut que nous aille dans tout système dans le système de pays. Mm -hmm. D'où? Communication ou bien radiodiffusion Donc, au PADCA, en 2022 à 2021, pour fond radio, c'est un système, vous comprenez les chansonnettes françaises, au mm -hmm. scope on sait que le bagage comme si vous es étiez esclave au système français. Mm -hmm. Donc, le... Et et gars fait là, il dit, qu'est-ce que monsieur? Ma précise, ça. Gary est venu avec une nouvelle touche. Innover! C'est mm -hmm. ça, M.V.Doula. Mm -hmm. Maintenant, les gens qui participent <rire> okay. ben, dans la oui, bagaille, radio, c'est radio qui fait conception de la C'est mission. Quand il là, l'homme qui a bénéficié de lui-même, je suis là. Je pas de le bail ça fait. C'est vrai. Ou même dans la rue, je suis je suis je depuis nous nous luko luko luko nous nous, nous luko parce que cela ce <t 'en> fait là c'est un des luko de c'est luko un troisième là parce que c'est c'est sa fait là d'abord pour une valeur et puis qu'on y a là pour pour entrer là dedans donc valeur valeur c'est ce c'est scoop qui vient avec une nouveauté et puis qu'on y a là, tout le monde qui passe là dans le c'est un crédit Vous comprenez mm -hmm. Ou bien vous n'êtes pas bénéficier, Parce que vous connaissez l'effet à la joie. et à ça, à la longue ou pas la Ça, la longue pas jouer. Donc, ça veut dire que, si vous faites un mois ou pas son publicité... Sous euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, sondage, là, mm -hmm. libère au premier fait. Et puis, l'aile fait là, c'est faux comme ça. Ou pas le résultat. Il pas de résultat. résultat. Bah, Donc, c'est le monde qui a une capacité qui pour traduire. Chaque qui participe là, il y a un résultat. Yeah. Bah, yeah. Il y a un résultat. Il y a un résultat. Il y a un résultat. a résultat. Mm -hmm. Si l'intéressant. Exactement. Comment ça veut dire Exactement. Si l'intéressant. C'est bon, il fait. Oui. Parce, parce que je pense, puis Pierre matin, dans la même ligne, pour hein. qu'on comprenne, comme si... Il y a des gens qui doivent interpréter le comme ça oui, oui. Maintenant, si on a participé dans le sondage, par exemple... Ou par exemple, quel monde qui est le Oh, Non, où, non, non, liste. Non, Oubliez, <laughs> ou bien... Ou bien... Ou bien... Côté mon, il y a 600 400 500 ou 3, 4, 5 Non, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que les gens qui y pas des gens le de monde comme Simtadou. numéro, tout le numéro. je disais tout à l'heure oui. avec, avec, avec et Marco. Mm -hmm. Et le vote au sondage du scoop, pour moi-même, c'est le plus difficile pour le parce que c'était non en une, là, le dépose en bulletin. Yeah. Par exemple, mm -hmm. je dis ça avec Marco tout à l'heure. J'ai un ami. C'est 213 appels qu'il fait. C'est sous 214 appels appel. vient Or, il y a une, il n'y a pas de nom. Éventuellement, ils peut être On peut être un bouscule là comme ça. Il y a un développement d'autoparticipation, développement d'équipe qui s'en là-bas. L'un qui est entré, il demande tel candidat et puis il met tel. Mais c'est différent, Ils y a avec un téléphone, mais maintenant, il est misère pour a l'entrée pour voter pour le monde. Ça veut dire eh, eh. beaucoup de choses. Mon cher Mabjohaga. Pour moi, c'est plus que non Youn. Darius font calcul. Il dit que recevait environ recevoir 200 appels, mais il a perdu 200 appels. Il a perdu 200 appels. C'est-à-dire qu'il prend 200 mounes mais il perdu 200 appels. Il perdu 200 personnes. C'est-à-dire que 400 Vous Imaginez le quantité de personnes qui ont pris les Et c'est Voymoun qui a pris les appels. Et c'est Voymoun passé. a plus. Vous comprenez Voymoun a pris les Il a pris les C'est fini, c'est fini. Là, il a dit mais qui a vote Non seulement dit qu'il avait voté, et appels, il a misère pour voter tout. Dans le salon de fait, vendredi, parce que l'essentiel du travail que nous faisons, hein, en même temps, pendant que nous avons informé les mais nous avons formé. Nous. Pour qui ça? Parce que, dans la question de démocratie, élection en Haïti, il un problème. Nous avons voté pour Mounion ne peut pas. Nous ne pouvons pas raison. vendredi vous exprimez exprimé Oui, vous exprimez. Faut qu'on a dit pour qui raison. Et vous imaginer que y a des ouais. gens qui ont ouais. cherché raison pour vous Mon Moi, je vous un exemple, paysan comme fois fait temps vraiment pile temps dans l'organisation paysan, mais il y a exemple, je toujours ben et qui peut-être pas croyance tout le monde, pas de croyance tout le tout, mais mon groupe, il y a toujours 15 ça dans la tête. Mm -hmm. Je dis, Pierre, Pierre va ne pouvons pas voter pour les gens qui ne grandiser. grandir. Dieu connaît ces Alors moi je me définis sur ça. On est qu'à faire ouais qui a ne va pas camper sur eh, rien. On est qu'à faire chose. Je dis non. Ouais, pays, dépend n'est est rien mais fait ouais, il pas régler rien. Moi retenu ça. Ouais. Mm hmm. Moi ça. Dépend n'est est rien mais fait ouais, il pas régler rien. Parce ben, que faut toujours goûmer pour qu'il toujours fait ouais. On peut s'appeler nous bon, OK, moi retenu ça. Je parle au longtemps. Oui. Mm. Et puis, ils disent que les gens de bon qui viennent dans réunion réunion, où son candidat candidats passés dans la zone? Na. Si nous rencontrons nous ne pouvons pas ça, mais depuis nous avons na réunion, nous pas faire ça. dit ne pas faire ça. non, ça ne doit pas faire ça. ce matin, ne pas faire ça. Si c'est moi qui avance, Devant l'Union, on a demandé pour acheter Mango pour nous. Si c'est Kassav, vend n'a pas demandé pour acheter Kassav pour nous. Si c'est beaucoup de vend n'a pas demandé pour acheter pour nous. dit non, monsieur, mais on ne peut pas acheter pour Monsieur, madame, on ne peut pas candidat pour nous. De il, dit, il dit, nous avons <smarton> besoin pas chercher dans le monde. C'est comme ça pour nous. Où ça nous a besoin où Des nous a faire faire. de nous. Qui oui. ça, Non, ça non oui. papa. Depuis au Mandou là, nous nous acheter bagarre là. Il y a à suivre comment on fouille dans en poche. Où, ba... où est ça pas doué? Mm -hmm. Ah bon paysan doux. Depuis on monte à fouiller dans en poche. Pour le bas où où elle a tremblé, pas mm -hmm. monté. Mais eh Donc c'est mon oh. nouveau bon bagager. Non, yo non. Donc bon simplement vraiment oui. mais un oui. ouais qui est oui. sur le monde non? Oui. Comment la fouille même en poche? une ont façonné le travail même parce que qu'ils disent moon qui ne peut pas faire qui coeur pour faire le monde comme si c'est l'élection qui fait la bagagie Tiens, il dit Pierre Il dit que c'est pas à l'aise pour faire le poste devant le monde Il ne peut pas virer Il ne peut pas virer Il ne peut pas virer pour faire le Donc on y a une gêne Dès que comme ça Il ne peut pas voter Ok Maintenant conviction pour changement Conviction pour changement Il y a de monde qui a pris un balav Qui a expliqué que Conviction pour changement, tout le monde a marché dans la main ouais. pour permettre que nous changions de données. Ouais. Et travail ça a commencé pendant un bon temps. Je dis à quel niveau conviction pour changement a implanté à travers les dix départements et toutes communes et sections communales qui le pays? Merci à vous, campagne et à Maroun dire pierre et... eh, Premier, premier bail, l'insécurité dans le pays a bloqué le travail. Non. Travail qui a été fait. Avec conviction pour l'insécurité. Oui, il dit que, ou qu'on paquette équipe ou habitué avec eux ou qu'on aller en contre en province, on peut changement pas. Dans les premiers bagage, il n'y a pas de bagage. Pas nous. il n'y a un pays aller. C'est bien. Si a prépété nos débats, c'est un débat. Même si on a, débat. Débat. a fait un débat là, et puis un débat chauffé. Ah, mais c'est sérieux, c'est une vision quand même. Et puis, pendant qu'on a fait un débat, et puis, il n'a pas de pop, et puis, nous, nous, avons vu dans la bouche, et puis nous avons détaillé, nous, nous avons positionné sur lui Et puis, après l'émission, où nous a dit nous. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. nous avons dit qu'on a fait ça Ok Premier bagage Deuxième bagage les gens qui de la il y a un peu la il pas pour nous avons la, nous, avons nous. Vous compris? Mm -hmm. nous même, responsabilité nous gain' c'est Et puis retourner à joindre Mm -hmm. Et c'est la phase à nous. Pas de moyens pour courir vite. Ce n'est pas comme si de, Nous devions intercepter pour courir. Non, non, non, non, non, non, non, non. Parce que mm -hmm. la campagne a des différences. Alors, je ne prendre le comme exemple. Qui doit être candidat, il candidat plusieurs fois. Alors, le prendre comme candidat. Est-ce que vous uh -huh, uh -huh. Laissez-moi vous comme candidat Est-ce que vous avez fait politique? Vous avez Non Vous avez fait politique. Non En Haïti, c'est là que nous toujours trompons dans le monde C'est au monde qui a fait politique Qui pourrait arriver candidat En Haïti, trois camoun qui ne sont pas fait politique Vous m'avez du temps à faire politique C'est vrai L'élection est au candidat mais là, on a joué, on a joué tous les politiciens, mais ils n'ont pas qu'ils ont dit que ouais. politiciens qui dit, Ces candidats, euh, ces candidat. Ouais. Ce candidat peut-être ouais. nous côté jeune, avec vision de la candidats. Mais il y des gens oui. qui sont candidat, sous intérêt. Ils ont font un calcul, ils disent que c'est un candidat pour un candidat pour un élu, pour faire tel bagage. Alors malgré. que nous monsieur déjà commencé. Donc ça veut dire, les gens qui ont investi, l'investi mille, oui. mille oui. c'est dans les gens qui le prendre. Est-ce que vous Moi-même. Bon, comme une mm -hmm. émission Marco, quand une émission Marco, je pose je Marco, pose et je la Marco, pose question, Marco pose question, et puis la main se marque, Marco, Marco dit je dans le pays, c'est pour nous choisir, pour nous garder qui est cap qu fait politique. Parce que l'on fait politique, il y a une responsabilité politique. Il y un rendez-vous politique. Exemple là. Mais l'on ne fait pas politique, il y a un candidat qui est un peu plus de gens jouer ou Parce qu'il n'y a pas de rendez-vous à personne. Donc maintenant, à travers la conviction pour le changement, la conviction pour le fait... changement, son un bagage nous ne nous Deuxième bagaille. Mm -hmm. D'ailleurs, si tu es parti politique, je ne peux pas te calader. Je suis président du parti politique, Marco. Et, et, et, quand quand dit, euh, Moi, fondé du parti politique depuis 2004, dans ce qui est groupes groupe. Je dis, ah, c'est moi, président. Je ne peux pas faire banque, c'est moi, président. Au cas où on est, non, mais c'est moi, fondateur, il y a bagages là, depuis le temps. Ça veut dire que c'est pas. C'est une promotion. Mais promotion qui mêlée avec une grande responsabilité, c'est tellement une responsabilité à Kemsoté. Maintenant, je dis, conviction pour changement, son bagage n'a de travail, pour nous, parce qu'il n'est pas pour nous. Alors, ils sont structurés sur structure politique politique mais nous pouvons retourner chez nous. de là et pour nous, il n'est pas pour nous. Nous retourner chez nous. Alors, conviction pour changement, pour moi même, c'est le meilleur route à Haïti, des gars, là. Parce que c'est une gros bataille. Parce que je veux dire, le a des populations et mises dans la situation okay. précaire so, que l'île là, il y a des gens qui ont politique, il y a des gens qui sont candidats. qui pensent que ce sont mille gouttes qui ont fait arriver candidat. Qui ont fait arriver, donc que ce soit député, ou, ou bien président. Ou Mais je veux dire à travers une affaire, c'est que c'est travail de sensibilisation d'abord au niveau, au niveau de de la jeunesse, pour me faire croire que mille gouttes ne sont pas capables et que c'est conviction liée. Conviction pour changement, je ne suis pas en campagne. Et à la vitesse que l'allié, je ne suis pas attendu aussi vite. Je ne vais pas attendre parler aussi vite. Ça fait que pour le moment, dans qui phase que nous sommes, nous dans la phase, nous avons Donc, organisation, Donc, aliens. Parce que cette conviction pour changement, conviction pour changement, c'est une étape là. La première étape là, c'est que nous entendons Sous le pays. L'infiniment dans nos pays c'est que nous avons cherché à l'IO. Ça est c'est ensemble d'organisations qui viennent dans le pays. De regroupements politiques, sociopolitiques, regroupements femmes qui croient que je veux dire, c'est conviction seulement qu'on met le pays. Deux ans à Eh bien, qui rejoignent nous. Mais là où nous quand la différence, c'est que chaque monde qui rejoint une conviction pour changement, nous demandons, nous exigeons, nous devons venir avec un mot. Même si son phrase n'a fait écarter. Il Faut venir avec un draft d'un projet, faut venir avec une idée. Et puis c'est ensemble deux idées que nous allons mettre ensemble qui peuvent nous donc l'élaboration donc d'un projet. Et ces projets ça que nous pouvons faire promotion à travers le pays. Et c'est un projet ça nous va connaître, est sans faire dans la question agriculture, c'est un projet ça nous va dire ça éducation l'éducation. c'est un projet ça nous va dire ça infrastructure l'infrastructure. c'est un projet ça nous va dire ça santé mais il faut que tout nous est là C'est l'organisation qui est venue Il y a là-dedans qui commencent à voyer des drafts Nous avons plusieurs drafts qu'il y a déjà Et puis, nous sommes en route là Pour aller vers la formation nous on une équipe de jeunes garçons Qui parle à travers le pays Qui parle faire formation Qui parle vendre 20 bourges En gros, c'est ça, qu'on conviction Et tout ça dépend de sécurité Sécurité, oui Donc, circulation, pour l'instant, c'est un petit peu difficile c'est un peu difficile bien que, bien que, bien que il y a des réunions ne fait pas Zoom, mm. il y a des groupes de WhatsApp qu'on gagne. Okay, Et okay. nous essayons d'aller dans une zone qu'on est capable de vivre. Mais ce quand on dédraper, nous devons faire un ralenti parce que nous ne pouvons pas travailler plus d'un côté. Ça Donc, va très bien. C'est un côté des difficile. Qui m'a demandé pour me poser le question ça pour lui? Et euh, si euh, pays hein, en fait, ne peut pas ici en décider mais le président P.I.A. Hein, comme la diplomatie, il est considéré comme porte d'entrée, est-ce que P.I.A. ont l'idée déjà qu'ils ont pour aller gérer ça? que et euh, j'ai oublié nous sur la scène internationale Donc, euh, comme est-ce qu'on est avec Diaspora Mais en ville comment on peut échanger avec la Diaspora Dans la chrétienne, j'ai oublié Haïti pour nous, nous, nous l'autre gens Diplomatique, je pense que c'est un petit plus malin que nous sommes dans le pays Je suis en voyager avec euh, l'actuel ministre des Affaires étrangères mm -hmm. J'ai été au Belize avec eux. Mais maintenant, le personnel diplomatique, il y a presque 2000 personnes en principe, c'est 600 000 états de C'est pour les Deuxième bagage là, écoutez, il y a une école de formation pour les jeunes dans le ministère des Affaires étrangères. Yeah. Et c'est là pour nous renforcer. C'est là nous a commencé par renforcer la diplomatie. Hmm. Et puis, il y a des gens qui font des carrières, donc, euh, madame, monsieur, dans la diplomatie. Et puis, y a des que les gens été arrivés et puis, ils ont été là. Maintenant, il faut nous garder la question diplomatique là. Et. et à sa juste valeur mm -hmm. et puis renforcer l'école qu'il a et puis qu'on n'y a un qu'à connaître qui demande ainsi qu'il a besoin parce que l'ambassade est conçue là dans le pays il ne pas qu'il y ait un dans le pays parce que c'est la seule culturel sans l'ambassade pour Haïti, zéro je pense que je dis c'est tout en question c'est tout en remise en question et je pense que la question sur la ligne de traiter ensemble mm -hmm. et où il le dans un document donc, conviction pour le y a à la disposition de tout le monde. Il y a un peu pour me faire promotion ce document. Et je ben, dire ne sais pas si problème. pas la diplomatie au pays avec conviction de qui à la tête du pays. La tête pays, a senti sentir, la conviction du pays à travers la diplomatie. Salver les pays là mm -hmm. Et ça m'a de là mm -hmm. Donc Automatiquement guerre, on vient on une équipe Qui forte Et bien on a la diplomatie en forte Et bien écoutez quand même, regardez Jodhia regardez, mm -hmm. regardez toute jambes sale image d'Haïti à travers ouais, le monde Même mon ambassade de la là Qui orchestre son campagne mm -hmm. Ok Pour vendre Bonne image de d'Haïti mm -hmm. Oui actuellement Si tout ambassade d'Haïti à travers le monde, tu as 20 images de pays à l'extérieur. Je suis certain que je dis ah, il y a quelques, quelques secteurs dans quelques pays dans le monde mm -hmm. qui ont l'autre idée d'Aïti. Maintenant, je dis qu'il y a un dossier qui a fait actualité. Mm -hmm. Je pense que ma vais permettre que nous l'ensemble. ensemble. Il y a deux dossiers que nous avons déjà sous question de la dette de l'indépendance et qui, en fait, en 2004, c'est causé un problème avec le président Jean-Bertrand Aristide. Tout le monde est connu, est au courant. Et même si le monde qui est à l'école n'a pas un chiffre exact, mais il est que courant que la France est Donc au courant. Mais au courant tout. Les États-Unis, débarqués en 1915, réservent l'occurrence des Les États-Unis, prennent ça ne Ça bagaille ça. Et aujourd'hui New York Times, montrer que c'est la France qui est responsable pour problème des bon, Probablement très bientôt, là, la France va le montrer que c'est les États-Unis. Donc qui ça nous pense cacher le nom dit de ce qui est dit Ah bon, nous pense que si nous sommes intelligents Et nous nous décorons tout dans du fait dans la nous Et puis mettez nous tous les deux Dans les chaussures, chauffez nous Chauffez nous parce qu'il ne faut pas entrer dans la jouet. Vous comprenez ce que nous avons de Il ne faut pas entrer dans la chouette C'est pas nous pour nous parce que tous les deux, Chita Soudou deux, nous déjà exploités. Maintenant, c'est... C'est qui ça nous a... Est-ce que nous... Est-ce que nous a... Nous a profité de nos pendant les autres. Nous avons l'impression que tous les deux ont yo, limit. pour moi-même, c'est... C'est une Je regarder les autres. Mais écoutez, si c'est pour... Haïti ont bien être pour Haïti ne pas quoi ça fait rien c'est Haïti encore qui peut retourner solidaire et puis pour continuer la bataille d'affaires mais c'est pour c'est pour intérêt. bataille moi, moi je pense que il y a des bagages dans l'histoire et même si après des siècles il y a retourné encore et façon de capable aborder question ça du temps de l'esclavage. Mm -hmm. Ou pas, capable d'aborder, en 1915, les Américains arrivaient là. Et Jean-Jean, président Jean a réussi à en 2002-2001, mm -hmm. 2000, ou pas, capable d'aborder, aujourd'hui, donc même Jean. Maintenant, pour que ça, c'est le New York Times, c'est ça, le débat. Parce que so je dois est clair que, okay? mm -hmm. et matin, on a eu ce matin des débat de décision, ou à regarder les réponses. Documentation de Octamson, réponse en fait de la France. C'est clair, la France avec les États-Unis, je veux dire il y a un problème sur Haïti. Il y a un problème sur Haïti, il n'y pas de quelque part il n'y a pas de Parce que le dossier crucial, ça, si est si vous avez vu sur table, c'est que qui y a un bagage qui sont pas clair, un bagage qui pas clair. Et que ce soit le même qu'on est un peu Mais j'aime bien, c'est que il y a des dossiers et, qui marquent l'histoire, qui entrent dans l'histoire. Cap tourner, même si après des siècles. Maintenant, mm -hmm. il reste à savoir, c'est comment, en fait, les aborder avec, euh, et, avec intelligence. Donc, euh, on va aborder, c'est cela. Parce que, quand même, la dette de l'indépendance, question de restitution, réparation, et la France connaît que ça a. Faut que le et, non, pas gadi, mais, <rire> ils ont a une responsabilité mm -hmm. Donc, euh, envers Haïti, tout comme ils ont responsabilité envers certains pays de l'Afrique. Mm -hmm. c'est tôt ou tard, quelque chose sommes là, débat ça, là, pour faire face à des ça. Maintenant, c'est comment aborder ce débat avec Haïti. C'est ça, le débat. C'est ça, ça, le débat. Et c'est à ça pour nous attendre, Madame, Monsieur. Et c'est nous de mal besoin, nous de gagnons des hommes et des femmes, OK, qui gagnent de, de, de dimension d'hommes et de femmes d'État, qui pour aborder question avec la France, qui pour aborder question avec les États-Unis, Madame, Monsieur. Okay. Mais avec, justement, donc, des révélations faites par le journal New York Times, mm -hmm. Vous sentiez que vous ne voulez pas clair ça. Soit son intérêt euh, menacé, oui, soit oui. Pas bien entendu son forme de problème, go problème. Et, je, et je pense que maintenant, pour que les États-Unis aient un ensemble de experts, un ensemble de consultants américains, haïtiens, français, canadiens qui travaillent sur un dossier comme ça, ils mm -hmm. dépendent ce qu'ils font. Non, ils dépense ce qu'ils font. Parce que résultat, vous avez no. besoin de poter pour eux. Est-ce que son revirement est au besoin fait pour montrer qu'il terrain plus vers les États-Unis que la France Parce que est que nous sommes peuple émotionnels et que nous prendre la boule de dire Ah ouais, ça, on fait nous et puis nous tourner vers les États-Unis. Est-ce que quelque part, les États-Unis, quand le qu'on a rencontré avec la France, elle ne pas rencontrer là et on jeu de coquille qu'on a fait Donc, même penser pense que tout ça, Pierre Batesse dit C'est une très bonne Maintenant, c'est comme si c'est entre eux et fait. Haïti va être très bien rentré dans ça. Non, Haïti, Haïti, intérêt, c'est pour jouer sale, pour prendre, pour aller des sale besoin. Pas occupé, au contraire, il bon eh, est bon pour nous. Là, c'est à travers nos dirigeants. Est-ce que nous avons de sale besoin exactement? Bon, bagaille campagne qui mm -hmm. est terre d'Haïti. Faut faire la différence entre terre d'Haïti mm -hmm. et vous-même, comme nous. Ouais, ouais, terre d'Haïti, jusqu'à présent, bataille fait contre nous, pas, j'aime arriver que contrôle ça. <coughs> Et pour nous contre ça, nous-mêmes comme on dit ça Maintenant, est-ce que c'est force terre ça qui permet à ce que, parce que c'est pas nous-mêmes, ouais. est-ce que c'est force terre qui permet à ce que, ça plus parce que de toute façon, pour le monde qui croyant, Pile moun koué, gom bagaye kap changé. Terre ça, maintenant, c'est terre là, c'est pas, nous même gap foué, parce que nous même pendant Haïti, nous avons fait ça, so, nous avons fait tout soirée bal, plongé derrière, c'est là, c'est quand Haïti va gagner, pendant tout kidnapping, moun ap mouru, mais c'est, écoutez, si y pas des soirées bal, haïtien Vous t'y gade Haïti va gagner. Donc, non, c'est pas ça. Mais c'est la force de terre d'Haïti, ça le représente. Mystérieusement, Terre d'Haïti n'est pas une terre facile. Terre d'Haïti, ce n'est pas un terre que monsieur a fait ça ouvrir. Il n'y pas jamais fait ça ouvrir avec ça en soutenant. Puis Pigola, mais Français, enfin, où est là, à qui ça? Les et États-Unis, et plusieurs fois, monsieur, peut-être que vous fini pour faire des choses, mais les bagages n'ont pas fait. C'est vrai qu'il dit tel président a demandé un bagaille président à Fabadi, tel bagaille président à <cười> Fabadi. <cười> ça veut dit toujours qu'un bagaille mystérieuse qui a passé. En tout cas, en, pour gens qui croit, moi-même, il faut que je croise la gagne. Mm -hmm. Parce que le dernier, c'est Covid-19 là. Mm -hmm. <laughs> vous croisez que <cười> Je dis, Il dit bon, le pays d'Haïti est fini avec Covid-19. Alors, qui s'est fait <cười> Haïti, il réponse là, oui mm. <cười> Haïti ah, bah, le le, le, monde étonné. Ah, le monde est tourné. Ah oui? Ah, ah oui? Jusqu'après, ça pas eu aucun côté qui est écrit. Comme si Haïti, son côté qui était envahi par maladie. ça. Mais, mais au-delà de, au de tout ça, mais au-delà insécurité à ça, et à grand-gouin, misère, circulation mm -hmm. bloquée, mon approuille qui était la caillou, qui paquet de zone. Comment redonner l'espoir au peuple haïtien pendant que... Euh, c'est vrai qu'on parle de nos forces mystérieuses, mmh. de on mmh. bagages que ne parlons pas, et avec la foi, nous vous désire comment redonner l'espoir à peuple ça, qui a tout salié là, tout ça à vivre là. Okay, ben, l'espoir, en fait, est, est, je là, on fait, je dis, là. Non, à ce qui a fait aujourd'hui là. Nous commencé à jamais l'espoir dans <coughs> quel ici. Je dis, je pense que plus soutien le peuple là, c'est comment capable de rencontrer avec lui, pour parler avec lui, et puis dire, demain, ça a, a changer. Mais pour ça changer, c'est nous tous qui nous mettons ensemble pour nous changer. L'espoir, nous avons eu l'espoir, nous avons donné l'espoir, j'aime l'espoir que les Pays-Bas ont rencontré avec lui, et partagé ce qu'ils ont avec lui. Donc, moi, je prends le ça, c'est un exemple. Il y a des gens qui, est à qui dit, qui sont les États-Unis d'Amérique, qui ont fait le citoyen qu'après tant d'élections, après l'élection, pour faire lui. Parce que vous croyez que l'équipe de l'Ucodésie, vous croyez que nous avons un groupe de capable de changer le pays. Parce que je dis, il de hein, faut nous être très patient, Parce que le pays de la tijon que dis là, maintenant, tout, c'est un pays spécial. Mais pendant que nous sommes très patients, il faut nous assurer que la population qui là, pas avec lui. Parce que pour si nous, c'est que, vous comprenez, il qui campés, sont de tous côtés. Gang à gauche, gang à droite. Ou pas, j'aime venir autorité, on dirigeant qui dit nous. Mais ça qui vient comme état de lieu. Mais prends patience, ça présente dans tel ou tel délai. Est-ce que vous comprenez? Mm -hmm. J'aime bien que vous grand -gou dans le pays. Mais est-ce que j'aime bien autorité pour dire que, écoutez, nous sommes conscients de misère, de la grand goût. Mais pour patience dans tel tel, tel délai, donc ça l'a changé Écoutez, petit paroles ça, Petit causes ça. C'est lui qui germer l'espoir de la population. Allez voir si vous avez Allez voir ce 5000 avez Mais il faut parole, il faut un mot Parce que l'appel est le En fait, le colisier... Oui, vous pas de... Non, vous de... Vous n'avez pas Vous êtes? de... Vous Vous L appelous, l appelous. L appelous. Si c'est la véritable, on va manger. Et si c'est la véritable, on va manger. Très bien. Maintenant, on va parlé de santé. Alors, on va profiter de remercier. Il y a ensemble deux amis qui réliment, qui écriment par rapport à un problème que tu as semé dans côté que Il fait un bébé différent. Mais il y a plusieurs non, Parce que depuis le couler, jusqu'à présent, il n'y a pas sexy. Et je remercie 7. Je remercie euh, Vendboeuf Info, je remercie Haiti uh, 24 et euh, plusieurs autres euh, journaux en ligne, Loup Haïti, etc., qui écrit, qui traduit en SOS que m'était lancé. Okay. Et je crois que j'ai recevoir dans, okay, dans la émission euh, euh, Matin Débat, côté que tout le monde était au courant que bébé qui semblait avec poisson, mm -hmm. ou bien où il est le bébé deux pieds au collet okay. semblait avec poisson, mm -hmm. mm -hmm. il y mm -hmm. euh, a le bébé Donc, maintenant, c'est dans qui l'a couché. Donc, c'est ma petite soeur qui fait petit bébé différent que Nabgadéen, hein, ouais. qui, après une grande rencontre qui fait dans mes balais aujourd'hui hein, okay. entre un ensemble d'experts de et techniciens, donc moi, j'ai commencé à faire des démarches pour okay. euh, aller à l'étranger ensemble avec bébé hein, et maman. Le, donc, matin, je fait un saisissement parce que moi, j'ai un ami mm -hmm. qui sait mettre au Zemberg, mm -hmm. qui lui-même relait les frais vita pour moi. Okay. Nous connaissons pas qu'on nous avec les frères Bita. Oui, nous parlé une fois, une fois. C'est pour la première fois que mm -hmm. nous parle avec les frères Bita. Est-ce qu'on connaît que ils ont commencé à expliquer les frères Bita mm -hmm. et Docteur Malon Bita dossier Ils disent nous pas besoin fini, nous disposer, à accompagner bébé bébés, si hein, pour avez la vie, la vie la oui. vie. Les frères Bita. Les frères Bita. Ouais. Sans poser question de l'argent de bagaille, Ils ont dit nous disposer et disponible depuis bébé. Hein, Au-delà des complications, okay. nous avons fait tout ce possible pour accompagner ouais. l'équipe qui m'y a hein. Et actuellement, je ne suis pas seul. Il okay. y a les frères Bita mm -hmm. qui accompagnent, qui renforcent l'équipe qui hein, Et il y a un travail de commun accord pour garder est-ce que. Opération en cas possible. En Haïti, okay. comme bébé a plusieurs anomalies. Okay. Deux pieds collés Il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de côté pour le toilette. Okay. Il fait une opération jeudi. Okay. Bon ventre pour le capable toilette. Mm -hmm. Et bébé ça, il tété maman seulement mercredi. Le mercredi seulement? Merc je mercredi parmi. Moi-même mm -hmm. personnellement, je trouve que. Peut-être que nous sommes capables d'une chose qui a un bébé différent, ouais. zéro sexuel. Ou ouais, ouais, bébé pas ni fil, pas ni garçon. Côté maman, on peut mettre maman deux de ça. côté Maman là. Ni papa tout Papa là. Oui. Vous parlez avec maman ou vous parlez avec papa Oui. Ok. n'a a Ok. Donc, c'est pour la première fois que ça arrive dans le pays d'Haïti faut que maman, faut que vous gagnez, avec vous. Exactement. C'est pour la première fois que ça arrive en Haïti. Première fois oui. Ligue possibilité dans la famille, dans la campagne, pour un bébé, un petit monde qui grandi, qui est zéro sexuel, qui n'est pas fini, garçon. Donc, donc okay. maintenant, c'est différent ça. Il y a qui dans mystère. Ouais. Tout bon. est mystère. Tout est mystère. Bon. Parce que ce n'est pas nous qui fait monde, c'est bon Dieu. Ouais. Et il fait le monde. <coughs> mon en fait de toute façon mm -hmm. Mais scientifiquement, on a fait dans plusieurs pays Comme ça déjà Il y a un pays qui dit, c'est sauter sous poisson Est-ce qu'on a le bien dans l'eau de l'eau Mais pour l'instant, scientifiquement On a fait dans plusieurs autres pays oui. C'est pour la première fois que ça arrive Dans la campagne en Haïti mm -hmm. Donc nous recevons Alors le premier bien. bagaille là, c'est pour faire considération scientifique mm -hmm. Premier bagaille mm -hmm. Parce que à l'école Ce yeah. so, pas dans l'école, on a faire considération scientifique mm -hmm. yeah. Ou pas qu'on a l'école en 2022 pour ne pas faire considération scientifique. Mm -hmm. Mais après considération scientifique, il faut que nous réunions à moi pour vous demander. Nous merci en pile, hein, parce que tu as accepté, compris. Merci à Bill et Cabane, merci. je mis merci. merci à toute l'équipe, Val et Marco et De Gaulle. Et merci à tout le monde, encore une fois, qui t'es temps et, et voter pour le Codésir. Bon et merci à tous et, et autres qui est avec nous, sénateurs et et député Charles de sénateur Maurice Jean-Charles, mm -hmm. sénateur et Joseph Lambert, monsieur Wilson Tano, M. Walson Sanon. je pense que Haïti aujourd'hui, donc faut que nous ayons une plus bonne compréhension de pays pays. Et pour nous avoir une plus bonne compréhension, c'est Chita pour Chita l'ensemble. Pour nous regarder Haïti aujourd'hui, comment nous sommes capables nous pour qu'on on ait une plus bonne Haïti demain matin. Haïti, merci mille. Bien Bon, je ne vais pas parler voilà. de poste en superstar. Haïti, c'est un plaisir que nous. Nous mettons Chita sous table avec Superstar. qui <rire> Scoop, devant. Parce que nous connais ça, des bois Gary il pas perdu. Très bien. Sondage là, donc des bois Criel, il pas perdu. Très bien. Merci beaucoup, maître <rire> euh, <rire> Michel Bernard.